Bonjour les youtubeurs, c'est moi Evoli. Donc, je vais vous dire que cette chaîne contient des vidéos de youtubeurs, une, com une communauté qui euh, affiche plein de jeux, mais qui ne pourrait pas vraiment être une pour les enfants de 7 ans et moins. Bon, ben, bon visionnage!